de la formation Be Wild J'espère que ça va bien. Dans cette vidéo, vous allez apprendre de façon assez rapide, top chrono, 5-10 minutes, comment est-ce que ça fonctionne, une recherche de produits. Mais avant d'aller plus loin, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne, de liker la vidéo, de partager si le cœur vous en dit et de cliquer sur la cloche pour rester au courant des nouveautés. Alors, on y va! Bonjour à tous et bienvenue dans cette courte vidéo. Je vais prendre le temps de vous montrer rapidement comment est-ce que ça fonctionne pour faire une recherche de produits sur Amazon. Comment est-ce qu'on fait pour savoir si le produit que vous avez en tête, mais ça va être un produit gagnant qui va se vendre. Parce que le temps est, je dirais que le temps est révolu qu'on prenait simplement un produit et qu'on le mettait sur Amazon et il se vendait de par lui-même. Il y a un petit peu plus d'efforts et de travail qui est demandé, mais croyez-moi, ça vaut la peine si les chiffres sont au rendez-vous. Je vais commencer par vous parler de trois logiciels les plus populaires, soit Jungle Scout, Helium 10 et Viral Launch. À quelques similitudes près, ils font tous la même chose. Pour notre part, on utilise Jungle Scout, et Elian ten à la fois parce qu'il y a des outils qui sont dans un que l'autre n'a pas et vice-versa. Prenons pour exemple ici, je vais me retrouver sur le site de junglescout.com Dans le pricing plan, vous allez voir que vous n'avez pas besoin du professionnel, vous n'avez pas besoin de la suite, vous pouvez commencer simplement avec le basic. Ce que ça va vous permettre, c'est d'avoir le Chrome extension. Le Chrome extension, c'est une extension au navigateur Chrome qui va vous permettre de faire une recherche et d'activer l'outil d'analyse directement sur le site d'Amazon et c'est bon pour une seule personne. Je vais faire la recherche aujourd'hui sur le site Amazon.com. J'aurais très bien pu le faire sur Amazon.ca ou une autre plateforme qui est disponible à travers le monde avec Amazon. Tout d'abord, je ne vais pas faire une recherche de produits spécifiques, je vais simplement aller cliquer sur la page d'accueil. Ici, vous voyez à gauche Amazon Basic. Amazon Basic, pour ceux qui ne le savent pas, c'est simplement la marque mère d'Amazon. Vous voyez, on a un éventail de produits. Lorsqu'on fait une recherche de produits, lorsque vous voulez mettre en vente un produit, cela va de soi que vous voulez comparer des pommes avec des pommes. Donc ici, on aurait deux images de batterie. On va aller chercher un produit qui est similaire. On va rentrer des mots clés. Il y a différentes façons de faire des recherches, mais je vous montre la plus de base possible aujourd'hui pour que au moins vous compreniez le principe. Lorsque je trouve un produit, comme là c'est un éventail de produits, je vais venir activer avec l'onglet « Jungle Scout, qui est le logiciel que je vous ai parlé à l'instant et ça va me donner un tableau d'analyse. Les premiers chiffres que vous voyez à votre gauche qui est le montant moyen de vente mensuel ne s'applique pas. La moyenne de vente non plus, le prix moyen non plus. Et les reviews non plus parce qu'il s'agit de tous de produits qui sont complètement différents. Pour les besoins de l'exercice, je vais y aller colonne par colonne. Dans la première, vous allez retrouver le nom du produit. Donc dans ce cas-ci, c'est 48 batteries qui sont vendues euh, en paquet par Amazon. La deuxième colonne, on retrouve ici le nom même de la marque, donc Amazon Basic. Le prix qui est demandé, 15 et 15,49. Le nombre d'unités, ça veut dire le nombre de, de paquets qui sont vendus par mois. Ici, on a un chiffre qui est faramineux, 187 562. Au jour, ça fait environ 6 800 euh, unités vendues. Le revenu mensuel qui est généré par la vente de ce produit-là est près de 3 millions par mois. Le net est de 4,71 parce que, souvenez-vous, ici, si je retourne, mon prix de vente est de 15 et 49, mais il y, y a des frais de 10 et 78, donc par unité, ils se font 4,71 et 71. Dans les frais, ce que ça comprend, c'est l'expédition même par Amazon. Ça gère aussi les retours et bien sûr, euh, votre entreposage du produit. Alors, de façon générale, on peut dire que ça tourne autour entre 15 et 20 du prix de vente que vous allez demander. Bien sûr, il y a plusieurs facteurs qui vont venir influencer, tel le nombre de ventes que vous allez faire par mois, le poids, le volume, la circonférence même du produit va venir impacter parce qu'on s'entend qu'un objet qui est beaucoup plus massif va prendre plus de place à entreposer donc les frais vont être un petit peu plus élevé. Les reviews, c'est qu'à chaque fois que vous achetez un produit, quelqu'un laisse un commentaire, qu'il soit positif ou négatif. Sur Amazon, ici, le ratings, les reviews sont notés sur 5 étoiles. 5 étant parfait, 1 étant un produit désastreux. Ce que vous voulez venir rechercher quand vous faites une recherche de produit, c'est que ça soit généralement en bas de 4 parce que ça vous donne une place à l'amélioration du produit. Vous allez devoir fouiller puis voir... Qu'est-ce que vos compétiteurs font de pas bien que vous, vous, vous allez pouvoir améliorer pour éviter ce genre d'erreur parce qu'il n'y a personne qui aime acheter un produit qui est soit défectueux ou qui ne représente pas la réalité. Son ranking dans la catégorie, ils sont numéro un. Le LQS, c'est simplement, si je peux l'interpréter en français, c'est la qualité globale du listing. C'est-à-dire, est-ce que le listing, la page de vente des batteries est optimisée? Je ne rentrerai pas dans, en détail dans ceci parce qu'il s'agit d'une autre vidéo que je pourrais passer entièrement à élaborer sur comment est-ce qu'on doit faire une belle page de vente. Le type de vendeur Amazon, vous allez retrouver en fait soit Amazon, ou FBM souvent, c'est-à-dire que c'est un particulier tel que moi qui peut envoyer directement mes produits chez le client. La personne commande via le site Amazon, mais c'est moi de la maison qui les envoie. Si tu es intéressé à en apprendre beaucoup plus, je t'invite à suivre gratuitement notre cours d'initiation d'une heure. Ça va te montrer de long en large les six étapes primordiales pour faire la recherche d'un produit jusqu'à la vente de celui-ci. Sur ce, je vous dis ciao tout le monde, à la prochaine!